What's up, gens de l'Internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement majeur sur de pour une nouvelle vidéo qu'on il a personne parce que je n'ai nee pas d'amis. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo assez, assez spéciale parce que ce membre du staff qui a 600 points boutique donc ce joueur ou ce membre du staff peu importe comment vous voulez l'appeler m'a donné énormément de legendary Bags. De et vous allez voir on va les ouvrir aujourd'hui ensemble donc en espérant que cette vidéo vous fasse plaisir je sais qu'elle est un peu plus courte que d'habitude les amis mais euh, inquiétez vous pas demain on se retrouve avec un pillage euh, de base donc, en espérant que ceci vous fait plaisir. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo et enjoy oh, euh, Les amis, c'est un peu spécial euh, quest ce qui se passe. Donc, euh, ce membre du stuff, donc déjà, pourquoi tu jettes du gold Il, euh, il m'a dit, t'es plus toi, je te donne 5 légendes de tu les ouvres et tu me donnes les loot. Donc, euh, ça serait vraiment drôle qu'on ait vraiment des stuff de merde parce que, bon, c'est pas pour nous. Mais en même temps, j'aimerais pas quand même lui faire perdre du stuff. Donc, c'est un membre du stuff, c'est canor PVP. Il est dans quelle faction Josser. Josser. Il est tout seul, il n'y a pas d'amis. Il est comme moi. Les amis, je me retrouve en compagnie de mon seul ami, parce que nous, nous avons tous les deux pas d'amis. Oh, en fait, je sais vraiment pas pourquoi il n'y a pas d'amis. Pourtant, euh, les membres du staff, je croyais que c'était des membres populaires. Regardez, il y a plein de gens sur le... On les voit dans le tab et tout, ils devraient être populaires, tu vois. Bizarre qu'il n'y ait pas d'amis. On a fait un pari juste avant, en fait, j'aurais dû le filmer. En fait, j'ai pas pensé le filmer, mais... Euh, J'avais des bottes à l'HDV, des bottes on mettait à l'HDV. Donc, euh, je les ai mis à 25 000 HDV et il m'a fait un pari, il m'a dit, ouais, si on, gagne, tu fais, on fait un pierre face à 5, euh, à 500$, si je gagne, donc lui, s'il si gagnait, je, il, il m'achetait les bottes pour 1 PB et si moi je gagnais, il les achetait pour 3 PB et finalement, bah, il m'a donné 3 PB, quoi, vu que j'ai gagné, euh, j'ai gagné, j'ai été chanceux, j'ai gagné. Donc, vous êtes prêts, les gars On va espérer avoir des bons loot pour lui. Deux space sticks, on va pas lui montrer tout de suite. Une c'est pas très bon. Oh, oh 8 orbes de repère, putain C'est genre 3 000 l'orbe. Donc... On va lui passer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. GG, mec. Et t'as gagné aussi des fake underpearls. <rire> t'as gagné 16, 16, euh, 16 fake underpearls, je crois. Donc t'es vraiment trop riche, mec. Ça vaut vraiment pas le coup, les legendaribaks. C'est un truc de ouf. 4 perles. Bravo. <rire> Désolé. Désolé, mec. Je suis vraiment pas chanceux. Désolé, c'était nul. Il a dit, attends... Bon, oh, à la place de dépenser tes points boutiques, tu peux me les filer, hein, tu sais. Ce serait beaucoup plus rentable pour moi, je te dis. Surtout qu'en ce moment, en plus, j'ai... Slash trade can... canard pvp. Trade accept. Accept, je vais voir mes pb. J'ai 108 pb. Donc, euh, on est quand même bien en ce moment. On est quand même bien en ce moment, 108 pb. Donc, let's go. Oh, les blocs d'XP, c'est bon pour le niveau de farmer. Un bon 3 étoiles, c'est très bon aussi. Malheureusement, gros, je me sens tellement mal. Il a rien eu de bon, le pauvre. Euh, tiens, t'as eu ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. ça. T'as eu du récolte de cacao, t'as eu des fake perles encore. Et t'as eu une épée comme ça. Je crois que c'est tout. GG à toi, frérot. Oh, larc Oh Mon dieu, les amis, j'ai un arc-Antita. Voilà, je vous jure. Euh, désolé, c'est nul. pas très bon attends mais gros t'as combien de pb t'as combien de pb dis le si t'as une machine à farmer les pb hein. moi je veux bien gros hein. Alors, en plus ouais je vais faire une vidéo bientôt là je vous explique et tout pourquoi j'ai tout vendu j'ai plein de pb et tout je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo du moins dans une vidéo que vous avez peut-être déjà vu je sais pas quand est-ce que cette vidéo là va être rajoutée mais c'est quand même assez bizarre donc il me donne du fer je le prends ça se vend toujours quand euh, n'importe quoi c'est toujours de la thune en plus bien plus que toi Waouh. pas cool ça. Ça veut dire que s'il a plus que moi, ça veut dire qu'il a plus de... Attends, si je réfléchis, il a plus de... Moi j'ai 108, donc ça veut dire bien plus que moi, ça veut dire qu'il a peut-être 150. J'avais 600 pb. What the fuck? 600? C'est 600 euros les gars, hein? 600 euros? What the fuck? Mais où... Oh, oh, oh! What Il m'a dit... Ok les gars, faut que vous voyez ça. Il m'a dit 300 euros de ma poche et le reste, par monnaie. Gros, même moi sur cette version, j'ai mis 75 euros les gars. Et ça m'a fait mal à moi porte-monnaie. T'imagines lui 300 balles comme ça Le gars, c'est un... Le gars, il vend de la drogue dans la vraie vie. C'est son métier. Oh, oh j'ai même plus envie de les ouvrir. Il a eu des bot space What the fuck tu devrais les ouvrir, t'es plus chanceux. 3 pépites de mété. Oh my god, le pauvre. Je suis... Je suis vraiment pas chanceux dans les openings comme ça, moi. Je suis vraiment désolé, frérot. En plus, j'ai envie de faire un gros opening bientôt, là. Peut-être de 200 ou 300 trucs, ça serait vraiment drôle. Avec GG pour tes bot space, mon pote. Moi en plus il m'en reste plus là faut que je, je m'en refarme. J'ai vendu beaucoup de trucs, comme j'ai dit je vais vous expliquer tout ça, mais j'ai vendu énormément de trucs récemment. Encore Si tu veux Je <rire> euh, suis prêt, moi je suis toujours chaud. Les gars je voulais vous montrer à quel point l'anneau de. le truc était cheaté, regardez mon pote Darkordi il y a 5 métés Et euh, On va les en fait Et on va voir combien ça va nous donner Message Darkordi casse-toi euh, donc, on va les miner vite fait. On va voir comment ça. qu'est-ce que ça va nous donner. Normalement, ça donne des pépites aussi en plus. Donc, on va voir vite fait. Donc, une mété déjà. Donc, j'ai mis bien la, la note corail pour que vous voyez. C'est vraiment cheaté la note corail en fait. Ça coûte super cher, mais c'est méga cheaté, je trouve, personnellement. Il a été chanceux dans les reines de mort, faut croire, pour avoir autant de mété. À moins qu'il ait fait une météorite, peut-être. C'est possible aussi. Donc, 5 mété Est-ce qu'on va être capable de dupliquer des des pépites On va être capable d'en faire 6. Donc, une en plus. Donc, on a, on a fait une pépite en plus et 4 en truc Donc, c'est quand même bien. Donc, ça fait 6 métées et, 10, et 4 pépites. Donc, c'est plutôt bien. J'aime bien cet item là En fait, on peut dupliquer pas mal de... Pas mal nos minerais de, de météores, perso, je trouve ça plutôt intéressant comme item, et c'est dommage que ça soit hyper difficile à obtenir, vraiment, c'est un truc de mal, comment c'est dur à obtenir, les gars, ça coûte euh, tellement euh, de minerais euh, à, à, pour l'avoir, quoi, que c'est pas rentable du tout. Mais bon, pour le coup, vous avez vu que là, c'était rentable, on était chanceux, mais euh, on verra si la chance continuera d'être avec nous les gars, j'ai regardé mes dents vite fait juste avant et j'ai vu qu'il y avait des trucs plutôt intéressants. Donc, il y a ce jeune homme -là qui nous a donné une masse de stuff. Il y a aussi euh, Overgame qui nous a donné des bottes en métier. Donc, un gros merci à toi. Polux HD, merci. Je crois que c'était kit, des livres, des trucs comme ça. Attends, on va prendre les trucs qui nous intéressent. Les autres, on va, je vais les prendre plus tard. Donc, les bugs XP, c'est bon. Quello qui est bon. Quello euh, okay, qui okay, bon. Quello okay, bon, qui okay, bon. Les bananes en urine, moi j'aime bien. Euh, les joints, c'est bon aussi. Les trucs à potions, j'en ai pas tellement besoin. Des trucs aquatiques, on en a besoin. Euh, masse de P4, mais le problème, c'est que j'ai pas de base présentement. Donc, ça c'est un peu la loose. Je me suis fait euh, péter ma base. Donc, euh, j'ai plus de base. On a des bottes en mété, donc c'est cool. On va les mettre juste ici. Merci beaucoup, mon cher ami. J'ai aussi euh, une rune en corail que je vais euh, que je vais vous essayer de fusionner dans la prochaine vidéo. En espérant qu'on la réussisse. J'espère que ça va marcher, je suis pas 100% sûr, elle est sur mon double compte, donc on va faire un changement aura un, un de mes amis connectés, comme vous voyez, il n'y a personne dans ma faction de connectés en ce moment, vu qu'il est 2h euh, du matin au Québec. Donc, euh, voilà, quoi d'autre que je voulais vous dire aussi, euh, je crois que c'est tout, donc un gros merci à vous pour euh, les dons les amis, ça fait toujours plaisir. Et j'espère sincèrement, les amis, que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si c'est le cas. Et je voulais vous dire, juste avant que la vidéo termine, euh, si vous voulez gagner un Legendary Bay, les amis, mettez un commentaire avec votre pseudo, et dites-moi votre meilleur euh, moment jusqu'à présent sur la V9. Seulement sur la V9, je sais qu'il y en a plein qui m'ont qui dit dans les dernières vidéos, mais je veux vraiment savoir jusqu'à en ce moment, vu que ça fait quand même deux semaines que ça va être ouvert, vous, c'est quoi votre meilleur moment en deux semaines de jeu, moi c'est d'avoir réussi à voir les 64 espèces que vous avez pu voir dans une vidéo précédente. Donc voilà. Je vous laisse, les amis, c'est Icon. Je vous souhaite tous une merveilleuse journée. Je vous aime. Ciao, ciao.